Qu'est-ce que tu fais Félix Je teste un système d'énergie gratuit. Mais non, ça ne peut pas fonctionner. Le ventilateur n'a pas fonctionné ouais. Tu m'étonnes. Et maintenant tu fais quoi Je teste un autre système d'énergie gratuit que j'ai vu sur internet. C'est encore n'importe quoi Et en plus c'est dangereux de jouer avec du 230 volts Mais non, je vais voir, je ne vais pas le brancher au secteur. Alors explique-moi ton système. Je branche la prise sur elle-même. Afin de faire une boucle, et j'envoie de l'électricité. Ok, c'est encore pire que le ventilateur. Je vais t'expliquer pourquoi ton système ne peut pas fonctionner. Alors déjà, qu'est-ce que l'énergie On va considérer que l'énergie est un travail. Et que pour réaliser ce travail, il faut fournir un effort que l'on appellera P. Je vois un exemple. Si tu dois exécuter un travail qui demande beaucoup d'énergie, tu as deux solutions. Soit tu fournis un petit effort, mais assez longtemps, ou soit tu fournis un effort plus grand, mais plus rapidement. On peut donc en déduire la relation de proportionnalité entre l'énergie E, la puissance P, et le temps T. Ce qui nous donne la formule E est égal à, donc en joule ou en watt -heure, P qui est en watts, multiplié par T, qui est en seconde ou en heure, en fonction de si on est en joule ou en watt-heure. L'énergie électrique. Dans le cas de l'électricité, l'énergie est proportionnelle à la différence de potentiel, donc la tension en volts, et à la quantité d'électricité, q qui est le courant électrique en ampères multiplié par le temps. Ce qui nous donne donc la formule... Est égal à Q multiplié par U. Q qui est la quantité d'électricité et U qui est la différence de potentiel en volts. Dit autrement, cette formule nous donne. E est égal à I multiplié par T multiplié par U. Car Q, ce qui, ça nous donne I multiplié par T et U, et bien ça reste U. Dit encore autrement, cette formule nous donne. E est égal à U multiplié par I multiplié par T. On revient donc à la formule de départ. Est égal à P multiplié par T, puisque U multiplié par I donne la puissance, et T, bien ça reste tout. Félix, je t'ai montré que pour générer de l'énergie en électricité, il te faut un courant électrique, une tension et du temps. Oui, mais j'ai fait une étincelle, ce n'est pas de l'énergie Si, bien sûr Donc pourquoi ça n'a pas fonctionné Eh bien, pour plusieurs raisons. D'abord, nous allons voir ce qu'il se passe lorsque tu appuies sur le piazzo que tu as récupéré dans un brique. La déformation du piazzo provoque en effet une tension relativement importante sur les électrodes, parce qu'ils sont suffisamment proches pour établir un arc électrique. C'est ce que l'on appelle la loi de Paché. L'air est ionisé et crée un canal conducteur par lequel passe également un courant électrique. Nous avons donc une tension, ou une différence de potentiel, un courant électrique, mais qu'en est-il du temps Eh bien, l'arc électrique dure moins d'une seconde et la quantité d'énergie est intégralement consommée par l'étincelle. Félix, nous avons vu que sous l'action d'une contrainte mécanique, le piéto pouvait fournir une quantité d'énergie capable de fournir un petit arc électrique. C'est bien sûr grâce à la force que tu exerces sur le matériau, mais penses-tu qu'elle serait suffisante pour alimenter une ampoule de quelques watts Comment le savoir Tu connais sans doute ces fameuses lampes écologiques qui peuvent se recharger avec une manivelle Oui eh bien, tu peux constater que lorsque la batterie est vide, il faut fournir un travail pour que la lampe s'allume. Si je tourne doucement ou peu de temps, la lampe s'éteindra rapidement. Ok, donc si je tourne la manivelle pendant plusieurs heures, la lampe s'allumera pendant plusieurs heures Oui, mais non. Si la batterie était capable d'accumuler plus d'énergie, peut-être, mais la transformation chimique et même mécanique provoque quand même des pertes, comme la chaleur par exemple, dont on n'a pas besoin, mais qui consomme donc pour rien. D'accord, donc pour revenir à l'énergie gratuite, si je comprends bien, même si le piéton fournissait une énergie assez importante, une fois consommée par la lampe, plus rien ne pourra se passer. Exactement. Et d'ailleurs, as-tu remarqué le montage de la lampe et de la prise Oui. La lampe est branchée sur la prise et l'alimentation de la prise est branchée sur elle-même. C'est une boucle Non. Électriquement, la lampe est branchée en parallèle sur la prise. Et c'est tout. Phase avec phase et neutre avec neutre. Le fait de connecter la prise secteur sur elle-même nous empêche juste de la relier au réseau électrique de 130 volts. D'accord. Et pour le ventilateur Il est vrai qu'un moteur fonctionne comme un générateur. Mais le magnétisme, ce n'est pas de la magie Je sais bien, mais sur la vidéo, ça fonctionne. Tu sais comme moi que l'on peut faire pas mal de choses en vidéo. Tiens, je peux même nous faire disparaître. Tu vois ouais. Il ne faut pas confondre force et énergie. Les pôles Nord et Sud qui s'attirent ou se repoussent, c'est bien une force. Un vecteur avec une intensité, une direction et un sens. Ça bouge, donc c'est une énergie. Tu as raison. Pour qu'il y ait une énergie ou un travail, il faut un déplacement. Dans le cas des aimants, le déplacement va vite s'arrêter, dès que les aimants vont se toucher ou s'éloigner. Mais c'est bien comme ça que les moteurs tournent, non Pas tout à fait. D'ailleurs, les moteurs ne créent pas d'énergie, mais au contraire, ils en consomment. Si je relève mécaniquement un moteur sur un générateur, et électriquement, le générateur pour faire tourner le moteur, c'est possible. Eh bien, le moteur tournera tant qu'il sera suffisamment alimenté. Mais il ne faut pas compter sur le générateur pour prendre le relais. Car la consommation totale sera égale à la consommation du moteur, ainsi que la consommation du générateur avec les courants de Foucault, plus les pertes mécaniques et magnétiques. L'énergie fournie par le générateur sera donc toujours inférieure à la somme des consommations. Merci, Merci à, à tous. tous Et si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à vous rendre sur mon site keyone.fr ou alors abonnez-vous à ma chaîne ElectroDumno